Je travaille au sein de la Direction des Ressources Humaines donc du groupe Crédit Mutuel Arkea en tant que contrôleur de gestion sociale. C'est un métier très peu connu qui apparaît en France il y a environ 5 ans qui est au final entre la finance et les ressources humaines. C'est une fonction essentiellement de contrôle de gestion classique donc on collecte des chiffres, on les analyse et, mais dans une perspective ressources humaines. C'est-à-dire que tous ces chiffres sont effectivement des, des données sociales, donc liées euh, finalement aux rémunérations, aux effectifs, à la mobilité, à l'égalité homme-femme. Donc le travail finalement, c'est un, un travail d'analyse de ces données sociales dans le but d'améliorer euh, la stratégie RH du groupe. Vous êtes ici en contrat d'apprentissage. Alors est-ce que vous voulez expliquer euh, comment vous êtes entré dans le groupe Crédit Mutuel Arkea en fait, j'étais euh, auparavant Master 1 en Erasmus euh, à Madrid et je cherchais à revenir en France dans le cadre de mon Master 2. Euh, et donc, je cherchais ce fameux poste de contrôle de gestion sociale qui est assez rare en France. Et donc, j'étais ouvert euh, finalement à tout territoire. Je suis moi-même moi originaire de Dijon où j'ai fait la plupart de mes études et donc je cherchais sur toute la France jusqu'à ce que je trouve finalement cette offre d'apprentissage en Bretagne, donc bon, j'ai postulé euh sans finalement beaucoup y croire et puis j'ai eu l'entretien, ça s'est fait très vite et quand j'ai eu la confirmation c'est là que je me suis dit zut, en fait il va falloir que je prépare mon kawaii, mes bottes <rire> et bon il va falloir se préparer au changement parce qu'effectivement passer de Madrid à Brest c'était pas donné d'avance. Un contrat d'apprentissage donc c'est un contrat où finalement on passe une partie du temps à l'école en formation et une grande partie du temps en entreprise. Donc moi pour ma part j'ai commencé en juillet l'été dernier, j'ai effectué deux mois ici et puis je suis revenu à l'école pendant quatre mois à Dijon, donc à l'école de commerce, en spécialité finance où là j'ai vraiment boosté mon bagage de formation Et puis là je suis revenu début janvier à temps plein jusqu'à septembre donc pour 9 mois où là je peux vraiment m'intégrer et trouver ma place dans l'entreprise.